Comment optimiser ton personnage pour en tirer le meilleur DPS possible hmm. Dans cette vidéo, on va voir absolument tout ce que tu as besoin de savoir sur les outils disponibles pour améliorer ton personnage à partir de ce que tu as déjà. Donc, donc on va voir du Simcraft, du Redbot, du Pawn... Du Warcraft Log, ce sont peut-être des termes que tu connais, peut-être des termes que tu ne connais pas En tout cas, à la fin de cette vidéo, c'est certain que tu les connaîtras Et afin d'avoir un fil rouge et que ce soit complètement clair, on va prendre mon mage Givre qui a 4800 DPS Et le but, ça va être de réussir à le monter au-delà de 5000 DPS dans la vidéo Pour cela, tous les moyens sont bons, on a le droit à absolument tout On a le droit de jouer sur ses stats, on a le droit de jouer avec ses essences, ses stuffs, ses talents Absolument tous les moyens sont bons afin d'en tirer le meilleur possible C'est parti Bon, c'est possible que ce soit galère d'aller plus haut. C'est déjà beaucoup 4800 dps. Redbot, ça va être le cœur central de tout ce qu'on va de tout ce qu'on va, qu va utiliser. Il y en a un deuxième qu'on va utiliser dans cette vidéo. C'est Simcraft donc c'est un outil qui te permet de euh, en gros ça va te faire en ligne de code si on veut tous les objets que tu as dans tes sacs donc là ça va dire euh, t'as tel objet, c'est tel identifiant, tel identifiant, chaque objet un identifiant, bref ça donne ta, ta profession, ton niveau, euh, tes machins, ça te donne toutes les infos sur ton personnage et tes sacs en gros et ce texte là c'est un truc que tu vas utiliser et que tu vas ingérer dans Redbot et c'est ça qui va te permettre d'obtenir plein d'informations typiquement au niveau de Redbot tu peux très bien aller dans les poids de stats et tu lui files ça et là il va directement reconnaître il va tout transformer le texte en quelque chose qu'il est capable de comprendre lui et à partir de là tu peux balancer des simulations et obtenir des infos là dans notre cas on va commencer par du coup on a chopé les stats de notre personnage on va générer les poids de stats les poids de stats, en gros, du coup, ça va te dire quelle est ta priorité en termes de stats à mettre au niveau de ton personnage basé sur ce que tu as déjà. Il y a plusieurs trucs. Un, les stats secondaires, quand t'en a trop, ça compte moins. Et sinon, en fait, les stats, elles se valent toutes plus ou moins entre elles. Il y a toujours un équilibre à trouver de toute façon à ce que ça va le plus optimal. Typiquement, si tu fais 300... Imaginons, si tu fais 300% de hâte... 0% de maîtrise, 0% de crit, 0% de poly, bah tu vas pas taper à grand chose alors que si t'as un équilibre un petit peu plus euh, un peu plus sympa genre 100% de hâte, 100% de maîtrise potentiellement tu feras beaucoup plus mal bon ça c'est juste pour grossir un petit peu dans l'idée là on utilise Redbot en version gratuite donc à savoir que quand tu utilises en version gratuite euh, T'es un petit peu limité sur les calculs à faire mais surtout t'as un petit temps d'attente Il y a déjà des gens qui le font. Donc là il te redonne le DPS quand tu fais le poids de stat et il me dit alors là ce que t'as besoin avec ce là donc avec mes talents etc etc En priorité c'est du crit en deuxième c'est de la polyvalence En troisième de la hâte Et me dit la mastery ça ça c'est de la merde tu vois les poids de stats de mastery c'est pas bon Ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un troisième outil que je vais te montrer tout de suite Donc là tu peux faire copier dans le clickboard ou euh, CTRL A CTRL C peu importe Et on va au niveau de notre petit jeu de World on utilise Pawn je vais te mettre les liens des, euh, des trois des trois trucs Redbot c'est un site internet Simcraft, c'est un add-on, et Pawn, c'est un add-on. Tu importes tes stats, donc tu vas dans échelle, importer, et à partir de là, il va te créer une échelle, c'est comme ça qu'ils appellent ça, un ladder, en anglais, mais du coup, en français, c'est pas un peu bizarre, mais ils appellent ça une échelle, en tout cas, <rire> ce, qui, ce, qui, ce qui est bizarre, hein, mais bon, c'est pas grave. Ça va reprendre tes stats, ok, ça va reprendre tes stats, c'est là qu'il dit que l'intel est plus, euh, plus value, etc., et à partir de là, ça va te donner un truc directement au niveau de tes sacs, qui te dit qu'est-ce qui est plus intéressant pour toi dans notre cas il nous dit qu'il y a plusieurs ups qui sont possibles là il faut pas trop se baser au niveau des trucs azérétiques parce que forcément il galère un petit peu mais même sans faire ça il me dit par exemple tiens euh, il me dit que ce bracelet là serait plus intéressant que le mien et c'est normal parce que là on a de la hâte et maîtrise sur nos poignets et lui il dit qu'il nous faut plutôt de la hâte et, de la, et que la, la polyvalence en gros vaut plus que la maîtrise pour nous elle est à 3.1 Donc au final on gagne de la hâte, on gagne de la polyvalence Donc pour lui c'est clairement un up Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va regarder un petit peu ça et on va en prendre un Donc on va prendre typiquement celui là qui me semble être le plus sympa Après il met les pourcentages d'amélioration Là il met en bas 3% d'amélioration Celui là il met, bah tiens d'ailleurs sur ce poignet là Crit poly, il me met 5% d'amélioration Après est-ce que c'est un truc que je veux, bon pourquoi pas On va le cliquer, ok on va le cliquer, on va le mettre on fait, je te fais juste une première étape très très courte. À partir de là, je vais revérifier qu'est-ce que ça a donné. Donc je vais reprendre mon SimCraft, je retourne au niveau de Redbot. Vraiment, si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire, hein. c'est très important. Euh, pour t'aider à t'optimiser et tout et si t'as compris ça, franchement t'as as compris quasiment tout ce que t'as à savoir en termes de PVE et optimisation sur vous. et t'inquiète on va voir d'autres choses après, hein. là c'est déjà pour te montrer un petit peu la base de comment ça fonctionne et, euh, et après après, voilà on va se faire un peu plaisir, on va essayer, euh... déjà imagine si on arrive à monter, allez, de 3 de 200, si on arrive à monter au delà de 5000 dans cette vidéo je suis tellement refait quoi oh, bah dis donc, on a augmenté en DPS let's go, oh là là on est beau, on est beau putain, on est tellement beau, donc là on va reprendre ça donc il m'a rechangé mes priorités, désormais mais maintenant que j'ai changé de stuff comme quoi il faut vraiment vérifier hein. ma nouvelle priorité c'est la hâte le critique, la versatility et la butrice, toujours de la merde ok parce qu'on fait pas un build euh, blessure, machin. Bref. Euh, ok donc on va reprendre ça et on va réimporter dans et là je vais me dire oh mais c'est un peu lourd quand même <rire> ce que je peux comprendre mais en tout cas ça marche bien de faire comme ça donc Échelle importée et on met notre petit truc. Ok Donc là, on a apporté nos nouveaux poids de stats et désormais, c'est le critique et la hâte surtout qui sont très prioritaires. On va regarder au niveau de nos stacks. Et là, on peut remettre ces poignées-là qui sont hâte poli Qui me dit, ça fait quand même 1% d'amélioration. Donc là, typiquement, là, j'ai des trucs sur moi. J'ai soit ce truc-là qui a la bague gravée du vide en 115 qui fait de la maîtrise de la maîtrise de la maîtrise et là il me dit 10% d'amélioration si je remplace donc je vais tester, écoutez on va tester je vais remplacer ce truc qui a plein de maîtrise par quelque chose qui est beaucoup plus haut et qui a du crit et de la hâte qui sont des stats qui me mettaient au dessus, Il me mettait aussi la crit au dessus de la polyvalence donc là on a remplacé notre petit anneau et on va refaire un test tout de suite tu vois c'est super intéressant, après il y a d'autres façons de faire je vais te montrer un peu d'autres façons juste derrière c'est juste Histoire qu'on comprenne bien Qu'on qu comprenne bien comment ça se passe Parce que c'est vrai que ça peut être un peu flou tout ça C'est euh. pour ça que j'insiste, n'hésite hein, vraiment pas à poser des questions en commentaire Ah voilà nickel, un truc intéressant Il en a perdu en DPS Et désormais il me dit que le mieux C'est d'avoir de la polyvalence Et de la maîtrise Et euh, beaucoup moins de hâte et de critique Parce que j'en ai trop Et en fait du coup ce que Pawn il voyait pas C'est que lui il calcule par rapport au poids qu'on a donné Sauf que le fait d'ajouter des stats Ça va changer en fait en réalité la, la priorité de l'ordre des stats et c'est ça qui fait que ça commence à être compliqué et que tu ne peux pas juste faire comme ça de façon à up ton DPS. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va réimporter encore une fois ces poids de stats, ok On va retourner sur le jeu. On va sur le jeu, ta ta ta ta ta, ta et à partir de là on va dans notre pawn, ok On va sur pawn, pawn, échelle, importer, importer une échelle, ouais... Ok on a importé notre échelle Donc désormais on a nos nouveaux poids de stats et du coup forcément il me donne plus du tout les mêmes trucs hein. Il me dit mais oh là là ce truc là maîtrise critique vas-y mec vas-y fais toi plaisir mets-le Et oh là là s'il y a de la polyvalence en plus, euh, pfouf, ration double quoi Bon on peut voir en tout cas il y a un petit choix au niveau des gants, euh, tac et surtout au niveau des bijoux Et là tu te dis, ah, mais c'est trop relou de faire ça à chaque fois et tout franchement euh, j'en peux plus Du coup ce qu'on qu va faire c'est qu'on va aller directement Reprendre notre petit SimCraft, donc l'état actuel où on est, et on va le balancer sur RedBot. Donc c'est parti. On va au niveau de RedBot le bot et là on va dans Top Gear. Top Gear c'est un onglet qui te permet de voir toutes les pièces au niveau de tes sacs et de, de dire de sélectionner qu'est-ce qui te convient le mieux, et comme ça tu peux voir qu'est-ce qui, qu qui est le plus beau, qu'est-ce qui est le plus fort pour, pour ce que tu veux jouer. Typiquement, là je vois déjà des bons up possibles si je mettais mes pièces là, mais ça je vais te montrer à la fin. Comme ça je suis quasiment sûr qu'on fera le boost de DPS dans cette vidéo parce qu'on va virer mes pièces du mâche-feu pour les mettre en givre. Bon, anyway, on a vu du coup que c'était aussi une question de gants, donc il y avait des gants potentiellement qui étaient mieux. Par exemple ici, Versa, Maîtrise, etc. Tac. Donc ça on peut les sélectionner. Ici on va pas trop y toucher, parce qu'on j'ai déjà un meilleur level et j'ai déjà les gemmes. Donc ça c'est quand même vachement intéressant parce que ça fait de lintel en plus. Et l'intel ça fait beaucoup de stats. Donc l'idée c'est quand même de prendre les objets les plus hauts idéalement et d'essayer d'avoir le meilleur mix de stats à l'intérieur de ceux -ci. Ensuite, on a vu qu'il y avait des questions évidemment au niveau des anneaux, donc on va essayer de sélectionner quelques anneaux, de façon à ce que idéalement j'ai les anneaux qui ont le meilleur level, parce que c'est eux qui auront le plus de stats donc au final, ça devrait s'équilibrer en gardant le reste. Là, je peux rajouter ça, ce qui fait déjà 36 combinaisons, ça fait déjà pas mal de calculs, et je peux faire Find Top Gear. Et là, je te récupère à la fin de la simulation également. Et la dame On peut déjà quasiment remonter <rire> à nos 4800 de départ. On peut faire 4797. Oh, let's go Oh là là, on peut remonter Oh, putain, es, on est beau Bon, dans ce cas-là, il nous dit de mettre le No Denzat. Ah, il a raison, mais oui, pourquoi j'ai... Ah, si, je l'ai déjà, oui. Oui, j'ai déjà. Et il me dit de mettre l'autre truc qui me fait du crit poli. Ah oui, il veut vraiment que j'aie uh, full crit poli, quoi. Bon bah, ah, ok. Ok, faisons ça, euh, on va faire du crit poli, ouais, pas de problème. On va sur le jeu, ok, on va sur le jeu, on est beau, voilà, on est, on est heureux, on est très heureux, on va sur le jeu. Tac, ensuite, bon, je vais zirer ça. Ah oh non, j'aime bien, lui <rire> Je le trouve sympa, crit... Ah, ce que c'est les stats que je veux, moi, en magie, bordel. Bon, c'est pas... C'est à du crit poli. Allez un dernier coup, j'ai rien réimporté les stats, là il me dit désormais il me faut de la hâte et de la poli donc je vais essayer de prendre un truc très léger de façon à ce que ça booste pas trop. Donc je prends les bracelets qui sont hâte poli par rapport au truc crit poli que j'avais. Donc là l'idée c'est j'allais chercher un tout petit peu plus de hâte pour pas trop bouger les stats et là je vais réimporter encore une fois parce qu'on aime faire ça dans Redbot. Bon, ce qui fait qu'on en revient plus ou moins au point de départ, parce que c'est la diff des 5% au final de sim qui change pas mal, et on arrive environ sur ces stats-là. Quand on les réimporte sur le jeu, on peut voir qu'au final, on a quand même déjà fait un bon boulot, il n'y a plus vraiment de pièces qui nous dit de mettre Pawn, il nous dit, ok, potentiellement, les crispants en soi, machin, ça serait peut-être un peu mieux, mais encore là, il parle d'un d'1% potentiel d'amélioration, c'est pas ouf. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On se dit, ok, donc à ce niveau-là, c'est bon. On va voir un peu les pièces hérétiques. Auquel cas, là, tu ne peux pas les voir avec Pawn et t'es obligé de voir directement avec Redbot. Donc, c'est parti. On retourne sur notre petit Redbot. Et là, là, on a bon espoir. Là, on est des gens qui sont bah, gens, voilà, optimistes hein, de base. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Maintenant, on peut voir qu'on a quand même des beaux trucs avec des cœurs des ténèbres, et c'est putain, les cœurs des ténèbres, c'est pas mal. Donc là, on va lui dire, j'aimerais bien que tu me donnes, qu'est-ce que ça donne si je prends ça, ça, bon, ça, les trucs feux, je peux retirer. Si je convertis cette pièce en une pièce givre, donc euh, voilà, je te laisse sélectionner les trucs que tu as envie, hein, pas de problème. Je te laisse sélectionner également celle-là, donc on va lui mettre d'utiliser, on va retirer les trucs feux, hop, hop, hop d'utiliser ce que tu veux à ce niveau là, on va tester comme ça, on va dire imaginons je prends ces pièces là donc tu me testes avec les coeurs des ténèbres etc tu me dis un petit peu ce que ça donne, tu gardes les mêmes talents, tu gardes les mêmes trucs, tu gardes les mêmes essences et on voit Oh ah, let's go, oh là là, tout ce DPS en plus, dis donc, qui lui cru qu'augmenter avec des pièces de Disney level avec des coeurs des ténèbres Oh il choisit les coeurs des ténèbres, vraiment je suis très surpris bah évidemment, en plus, où toutes les stats sont aussi importantes. Évidemment, on gagne un DPS monstre. À prendre les fameux, les fameux cœurs des ténèbres qui sont désormais très très forts. Au bon, toutes vos stats secondaires de 18, bon, c'est normal, hein, c'est normal. Ça, ça j'aurais pu plutôt... te. Voilà, ça, il y a, y a pas trop de surprise à ce niveau-là. Donc, les cœurs des ténèbres, il nous dit voilà, les cœurs des ténèbres, bon bail, hein, prends les cœurs des ténèbres, tu vas gagner la masse de DPS avec ces pièces-là. Donc, je vais sur mon petit jeu et je vais prendre exactement les traits qu'il m'a dit de prendre parce que je suis quelqu'un qui a pas de personnalité. Voilà, bah ça, ça arrive, hein, ça, ça arrive, des fois, on a des personnalités, des fois, on n'en a pas. Alors, maintenant, j'ai mis à jour mes petites pièces, je vais relancer une... Euh, je vais me remettre directement au niveau de Red Bot. Donc là, j'ai remis un Simcraft à jour, on a mis exactement ce qu'il nous a dit de mettre, donc on peut voir hein, ce qui est sélectionné désormais, ce sont les 145 avec le cœur des ténèbres. Maintenant, ce qui me questionne, c'est mon dernier, qu'est-ce que je mets à ce niveau-là Quel torse je mets Donc, je vais sélectionner les deux torses. Je vais, lui mettre, euh, je vais lui mettre tous les traits qui sont possibles et c'est lui qui va me dire, c'est quoi la meilleure combinaison Parce que là franchement, euh, hein c'est pas à moi de réfléchir non plus. <rire> c'est bizarre, ça n'a pas de sens. C'est déjà ce que j'ai, ça n'a pas de sens. Ok il me dit de changer ça. Bon là c'est juste une petite, euh, une petite erreur de sim parce qu'au final c'est exactement la même chose. J'ai le tourbillon etc, c'est juste que le, le truc défensif c'est pas le même mais, euh, mais ça fait pas de dégâts tu vois. Donc c'est juste qu'il y a des petites, euh, des petites différences de sim. Peu importe, en tout cas, il me dit que c'est super que je peux pas aller plus haut. Par contre, j'aurais bien aimé gratter 5000. Je vais relancer plein de fois jusqu'à ce que ça fasse 5000 ou. Voilà. Non, on va pas faire ça, mais. Euh... Hum. Du coup, ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'on va voir les logs et on va voir qu'est-ce que les mecs prennent. Alors, idéalement, il vaut mieux faire ça avant, mais bon, j'avais déjà une bonne idée, donc je l'ai pas fait. Mais je vais te montrer rapidement. Donc, là, l'idée, c'est d'aller dire là, on va chercher les meilleurs. Qui, enfin, ceux qui ont fait les meilleures performances. Donc pour rappel, pour faire ça, je veux niveau 2 Warcraft Log. Ok, Warcraft Log. A partir de là, perso, ce que je fais, c'est que je vais dans All Star DPS. Je fais View More, voire plus. Moi, je clique sur DPS et je sélectionne ce que je veux voir. Donc typiquement, ce qui m'intéresse, ce sont les mages Givre Ok Les magivres, ils sont beaux, ils sont là. Nickel Donc là, je peux voir ce qu'on fait les meilleurs résultats pour chaque type de boss. Typiquement, sur Moth, sur Skitra, etc., etc., etc. Je vais en prendre un qui a bien part. par exemple. Tiens, sur Xanesh en 3 minutes, le mec a fait 6200 DPS. Donc tu vois, il me semble assez intéressant, lui. On va regarder déjà un petit peu quels sont les talents qu'ils prennent. Donc ils prennent tous... L'only Winter la, la Rune Chez la Réaction de Froid les, euh, Le Froid Spitting Ice Et Vide Thermique okay, Ils prennent tous ces talons là Ce sont exactement les mêmes talents que j'ai Item level 72 Ils le prennent quand même ça, ça doit être vraiment broken hein What the fuck Bah tu vois, typiquement c'est le genre de truc. Genre, ah, peut-être que c'est plus intéressant d'aller chercher un trinket bizarre quelque part. Tes sorts ont une chance de conjurer un typhon qui sera, qui se promène jusqu'aux ennemis, qui leur fait 89 points de dégâts de nature, et te file 11 de hâte pendant 5 secondes jusqu'à 44 de hâte. C'est énorme Énorme What the fuck <rire> C'est goldé Bon, il y a, a peut-être un petit équilibrage à faire au niveau des trinkets, euh, voilà. Et sinon, ils jouent le truc des deux hâte un petit peu comme on a nous. Ok très bien, bon après on peut voir, il y en a d'autres qui jouent autre chose, il hein. y en a qui jouent, euh, qui jouent ça et ça Je vais refaire une un petit test au niveau des trinkets également, donc voir qu'est-ce que ça donne maintenant que j'ai mes trucs Sinon c'est comme nous, hein. là il a le cœur mécanique, il a deux cœurs des ténèbres, en plus ils ont un truc sur la veine glaciale Sinon ça joue vision de perf, ça joue lethal strike, ça joue conflit discord et ça joue les flammes Ok ils ont l'air de plus ou moins tous prendre ça dans un ordre différent, il y en a qui jouent lucid dream donc qui jouent les deux là et Lucid Dream D'autres qui jouent Conflit Discord En gros ça a l'air d'être la différence majeure De très Creeping Flame Donc ça peut valoir le coup de regarder un petit peu les essences mineures Qu'est-ce qui ont été prises Ok là on est nickel vraiment torse et tout on est bien donc actuellement sélectionné en trinket, j'ai le Vita avec, euh, avec la petite gemme, donc j'ai mis de la maîtrise d'ailleurs, je pourrais sûrement mettre autre chose pour regratter un petit peu en stats. Et c'est ça aussi, on pourra changer les, nos gemmes à la fin, parce qu'on va regarder le poids des stats, on va ajuster en fonction et on va encore regratter au moins les 5000 qui nous manquent. À partir de là, il nous dit que bah moi j'ai également les égales d'Irion, donc ça peut peut-être être un truc intéressant. Ça m'étonnerie, mais je peux le cliquer, on sait jamais. Mais je pense qu'on va rester sur ces deux choix-là par rapport à ce que j'ai, ça me semble être ce qu'il y a de mieux. Et sinon, il faudrait que j'ajoute euh, du coup des trinkets que j'ai pas encore. Au niveau des talons, on a la modification aussi au niveau de chaîne réaction, qui est, euh, qui est différent de, de ce qu'on a nous. Donc typiquement, si on regardait là, moi j'avais Frozen Touch, et eux, ils jouent du coup... Euh, euh, réaction en chaîne, donc euh, ce qui est assez logique me en même temps, donc ça me paraît pas déconnant, on va laisser comme ça, le reste ça n'a pas bougé, nickel, et je peux juste tester aussi au niveau de mes essences mineures. Donc actuellement j'ai Lucid Dream, Crucible of Flame et Memory of Lucid Dream, mais on a vu qu'il y en a qui jouaient Conflit Discord. Alors là je n'ai que rang 2, donc ça devrait être moins fort, mais je peux le passer rang 3 s'il faut, mais bon on va, faire short, mais... on va faire genre non, parce que ça m'embête de claquer 2500 échos juste pour tester en cible. Là on est au niveau du patchwork Boss, 5 minutes, c'est reparti pour voir ce que c'est Et oh là là, oh là là Oh cette sim, oh putain on est en train de monter haut On est en train de monter très haut, on est en train d'atteindre l'infini Là, 5074 Bordel Et donc là inutile évidemment, c'est notre talent qui pose problème hein, C'est notre talent, on peut garder exactement les mêmes essences Par contre, là, il faut mettre ça Ça, il faut le mettre, c'est vachement mieux Donc on fait quoi Et on va sur le jeu Tac, tac et on dit mais ouais mais j'étais bête Et ça qu'est-ce qui nous a inspiré c'est le fait d'avoir regardé les logs et de se dire hmm, Peut-être qu'effectivement il y a un bail à faire là-dessus Peut-être qu'il y a des choses Et là du coup on se retrouve avec un DPS de 5074 Mais c'est pas fini, c'est pas fini du tout C'est qu'en plus j'ai quelques petites gemmes Donc je vais remettre LVI parce que là je les vois pas Et du coup c'est ça qui m'a fait quasiment zapper Et ça c'est pas bien, donc je remets mon LVI, c'est parti donc là on va juste faire du stat, donc on va équilibrer les stats par rapport à nos gemmes, on a 4 gemmes, donc là on est sur la fin de la fin de l'optimisation, la vidéo va bientôt se terminer, j'espère que t'es pas trop triste, t'inquiète pas, on va en faire d'autres, euh, voilà, c'est pas fini fini, hein. il y aura d'autres choses, on fait un, une génération de stats à partir de notre magnifique personnage, la génération de stats se lance, donc là je l'ai rebalancé, hein. j'ai juste remis mon Steamcraft, je balance la simulation, je te récupère tout de suite. Alors, on a notre petite génération de stats. Donc là, il nous dit, ah non, moi je veux pas de la maîtrise par contre. <rire> il s'est trompé, j'en veux pas. Je veux pas de la maîtrise sur mon match build comme ça, merde. Bon, okay, il nous dit, il faut euh, idéalement quand même de la, la poli euh, à la place de la hâte. Et euh, c'est quand même mieux que la maîtrise, ok Donc on copie, on copie, on va toucher à ça doucement. Parce qu'on sait que l'équilibre, l'équilibre de l'univers est précieux. Donc on va copier ça euh, dans Pawn. Parce que Pawn, il est également assez malin pour te dire, mec. Ou girl, ou fille, ou euh, voilà. Quel gem il te faut. Donc là, tu vas là, et tu as un petit truc pawn, et tu fais cliquer pour ouvrir pawn, bon, ben, ça marche aussi. Et sinon, quand tu fais tes gemmes là, donc là, typiquement, je peux voir que ce qui est vachement bas chez moi, c'est la hâte. Ce qui est dommage, j'aime bien la hâte, moi, mais bon, pas trop pire. Et on va remplacer, du coup, mes hâtes et mes maîtrises par des trucs comme la polyvalence. Suggestion de pawn, une possibilité, clique sur pawn pour avoir plus de détails. Il me dit évidemment de mettre des gemmes de polyvalence, bon on s'en doutait un peu, hein. du coup ça paraît assez logique, hein. on n'a pas trop besoin de l'ouvrir pour qu'il nous dise ça, mais c'est pas grave. Donc là je mets ma gemme de polyvalence à la place, ok, là j'ai déjà une polyvalence, je vais remplacer également une maîtrise, une petite maîtrise, genre sur le radon, tiens t'as quoi faire, par également de la polyvalence. Ensuite, juste avant de mettre la dernière, je vais vérifier si c'est toujours ça la priorité. Donc là, j'ai mon personnage qui est à jour, et juste parce qu'on a envie de vraiment faire ça bien dans l'idée pour la vidéo, hein. sinon dans l'absolu, je m'en fiche, je fiche hein, pour 0,5 près. Mais c'est parti pour voir à quel point, qu'est-ce que ça donne. Donc on va régénérer des stats à partir de notre nouveau export de personnage. C'est parti. Oh non, j'ai encore perdu en DPS Ça, c'est les 5%, les 5 de DPS qui sont différents, ça c'est ça le problème. Donc désormais, il me dit, bon, euh, vers ça, ça reste au-dessus, mais il me dit quand même de mettre de la hâte. Hmm. Donc je vais remplacer mon truc de maîtrise Par un de hâte Ok Je remplace mon truc de maîtrise Par un de hâte <rire> Ah bah l'optimisation du match frost C'est quelque chose hein bordel hein. Moi je veux pas de la maîtrise donc je vais faire genre Dans tous les cas ça me convient bien Je mets ma hâte ici, j'applique Et là c'est notre version finale C'est notre œuvre notre d'art commune Que nous avons construit ensemble Je le remets, je remets, je remets voilà, voilà à quel point il me dit « Non, mec, la maîtrise quand même, c'est vachement bien, tu vas pas mettre de lattes. » <rire> voilà Bon l'équilibre est précoce hein, Mais en tout cas tu vois l'idée On est arrivé à 5078 DPS Donc dans notre cas au final Alors ça ça va dépendre vraiment hein, c'est du cas par cas C'est pour ça que euh, cette vidéo je voulais la faire Parce que c'est vraiment du cas par cas Et c'est très important sim par rapport à ce que tu as toi Parce que tu ne peux pas toujours avoir tout Voilà tu ne peux pas avoir forcément la tête d'Enzo Tu ne peux pas avoir tout Donc c'est bien de voir quelle est ta propre optimisation Par rapport à ce que tu possèdes déjà Dans notre cas ce qui nous a surtout aidé C'est d'avoir regardé un petit peu, d'avoir changé les talents et c'est d'avoir euh, bah, mis des pièces hérétiques plus hautes avec les cœurs des ténèbres qui ont vraiment boosté le personnage 5078 DPS Let's go bordel C'est ça qu'on veut On est arrivé à quelque chose de grand, quelque chose de beau ensemble et ça c'est génial